Dans ce premier épisode, on vous raconte en gros quand est-ce que vous devez vous retrousser les manches pour commencer votre test d'exercice et quel est l'intérêt d'obtenir le diplôme de docteur. C'est en début de cinquième année que vous allez vous inscrire en test d'exercice sur le site de l'Université Clermont-Auvergne. Pour obtenir le diplôme, il faut... Valider les examens du premier semestre de votre sixième année. Valider et soutenir le stage d'orientation professionnelle de six mois. Valider et soutenir la thèse d'exercice. L'idéal, c'est d'avoir fini votre stage et votre thèse en sixième année. Pourquoi étudier jusqu'au doctorat D'abord parce que sans doctorat, vous ne pourrez travailler qu'avec le statut d'étudiant salarié sur des remplacements n'excédant pas quatre mois consécutifs dans une même officine. Le diplôme d'état de docteur en pharmacie est nécessaire pour exercer la profession dans de bonnes conditions. Ensuite, parce que la thèse d'exercice va aussi vous permettre de compléter votre apprentissage. En pharmacie, les sujets sont très variés. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'UFR. L'idée, c'est de trouver un nouveau sujet ou d'approfondir un sujet existant en le traitant sous un autre angle. Par exemple, nous avons l'eau thermale et les cosmétiques, exemple de l'eau thermale de la bourboule. Conseil homéopathique à l'officine de la grossesse au premier mois de la vie du nourrisson. Enfin, parce que votre travail viendra nourrir la recherche. Avec votre accord et celui du président du jury, votre thèse sera consultable par la communauté scientifique et servira aux promotions suivantes, aux étudiants et aux confrères. Et votre bibliographie permettra aux curieux de se documenter rapidement sur votre sujet de recherche. Donc, en bref, en cinquième année, il faut vous inscrire en thèse d'exercice pour la soutenir au cours de votre sixième année et obtenir le diplôme d'état de docteur en pharmacie. C'est tout pour ce premier épisode. Dans le deuxième épisode, on verra comment s'y prendre pour commencer sa thèse.